J'ai transmis les données de mission à la Citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la Citadelle pour faire un rapport. Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker cap sur la Citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la Citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter En ce moment même, il est sur Illos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça Ilos n'est accessible que par le relais Mu situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de sa reine était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus Belli. Je me ferai discrète. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Illos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Illos. Ambassadeur Oudina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais... vous commencez à devenir plus encombrante qu'utile. Espèce de salaud Vous nous sacrifiez Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes fou Après tout ce que j'ai accompli, vous ne me croyez toujours pas je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Commandant, j'ai un message du capitaine Anderson. Vous m'espionnez, Joker Non, chef. Je savais que vous étiez à bord, et je voulais juste passer le message. Le capitaine vous donne rendez-vous à l'électron Libre. C'est un club dans les secteurs. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Après des années de déficit financier, Exogénie annonce que sa colonie de féroce commence à générer des bénéfices. C'est grâce à des découvertes récentes et à la persévérance de ses colons qu'Exogénie voit finalement ses efforts récompensés. Suite à cette annonce, le cours de l'action Exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires. ça sur tous les toits. Tout le monde sait que Fist est de mèche avec la racaille du coin. Raison de plus pour ne pas trop la ramener. Ah, sauf si tu veux finir avec un contrat sur ta tête. Ça Je ne peux plus rien faire, Rita. Elle ne veut pas revenir. Je sais bien. Je vais réessayer de la convaincre la prochaine fois que je la vois. Fais attention. Tu connais ta sœur, elle est têtue. Plus tu la supplieras, plus elle refusera de t'écouter. Oui, c'est vrai. Merci de rien. Content que vous soyez lâché. J'ai appris ce qui s'était passé. Le Normandie est immobilisé. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher sa reine d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Quel est le plan Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'il se rende compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment comptez-vous y pénétrer C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Il doit y avoir un meilleur moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Oudina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Sauf que pendant ce temps-là, il ne va pas rester le cul dans son fauteuil. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur Oudina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. Vous avez une meilleure chance de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur. J'espérais que vous diriez ça. J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur. Vous êtes prête à vous tirer de cette station, commandant Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez aux Normandie et dites à Joker de se tenir prêt. Pardonnez-moi, soldat. Déranger un instant. Bonjour, commandant. Montrez-moi ce que vous avez. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en. En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série « Soldats du Courage ». Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Bhatia a rejoint l'Armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée. Bhatia rêvait d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé courage Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici Je ne vous ai pas demandé... <t 'en> Sortez-nous là, Joker, tout de suite